Au niveau des programmes de premier cycle, l'université d'abord au département de géographie, ensuite au département de géographie et de télédétection. Non, c'est quelque chose qui est, qui est absolument particulier. Je mets un paquet de sujets différents, puis un paquet de sciences différentes, puis la géomatique, bien, ça intègre à peu près toutes les sciences ensemble sous la, sous la tutelle là, des données géospatiales. La dimension d'analyse sociale dans le programme à l'université de Sherbrooke, annexée avec l'informatique. Ça correspondait vraiment à tout ce que j'aimais. Ça intégrait à la fois les sciences, à la fois l'écologie, à la fois des, des cours pratiques sur le terrain, la cartographie. Donc ça l'intégrait vraiment. Le fait que c'est une discipline d'avenir, le fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, ça s'appelait qu'il y a plein de domaines différents. Les perspectives d'emploi sont bonnes. Au bac, qui est à la maîtrise, et, euh, on a la chance de faire des stages, puis au bac, moi j'ai eu la chance d'en faire quatre, puis à la maîtrise, j'en ai fait trois stages, donc c'est vraiment les stages. L'Université de Sherbrooke est reconnue dès qu'on parle de régime corps on parle de l'Université de Sherbrooke, n'est-ce pas, Alors, qui fait le lien entre l'apprentissage théorique qu'on fait à l'université et la pratique qu'on a dans les entreprises, ainsi de suite. On a une belle proximité avec les professeurs, ils sont accessibles euh, et puis aussi la dynamique d'un petit groupe que tout le monde se connaît.